Bonjour, bonsoir ou même bonjour, comme l'a suggéré un charmant abonné à cette chaîne. Alors, trêve de plaisanterie, on va passer directement à l'essentiel. Il faut que je vous dise que je sais très bien que c'est le genre de vidéo qu'en qu général la communauté préfère le plus. Je veux dire, moi-même dans la vie réelle, hein, au-delà au -delà de YouTube, ce qu me, la question qu'on me pose tous les jours quasiment, c'est de me demander Oui, mais alors dans quoi il faut que j'investisse Quelle est la prochaine crypto-monnaie euh, qui va cartonner ou quoi, ou quoi Ce genre de questions-là. Bien évidemment, je suis pas de et personne en fait ne l'est c'est à dire qu'en fait quand on prédit euh, la hausse d'une crypto monnaie tout simplement ou quand on investit massivement dans une crypto on a euh, on fait quand même quelques recherches c'est à dire qu'on voit quelques critères les critères un peu de base pour se lancer et se dire que sur le papier en tous les cas la crypto a tout pour réussir mais il n'empêche que vous pouvez et on l'a vu dans une vidéo où je vous avais fait la vidéo sur l'ICP, vous pouvez avoir des projets qui ont tout sur le papier c'est à dire qui valide tous les critères d'investissement qui font que dans, en théorie ce seraient des cryptos du tonnerre, mais qui ne réussissent pas pour autant. Pourquoi Eh bien, euh, même si la science économique veut qu'on soit des agents rationnels, il faut savoir qu'il y a des grosses irrationalités dans nos comportements. Je veux dire, on ne peut pas prévoir que King Crypto va susciter tel ou tel engouement, on peut pas prévoir que Elon Musk ou Pierre-Paul Jacques va euh, faire du marketing sur tel ou tel crypto, il va en parler. Enfin, il y a plein d'éléments qui font qu sont hors de portée de l'investisseur et on ne peut pas savoir. Alors, bien évidemment, je sais que vous êtes Patient, et que vous voulez que je vous donne tout de suite les cinq euh, cryptos. Et si vous l'êtes euh, vraiment impatient, regardez sous la barre et puis euh, allez directement euh, voir les cryptos en question. Ce qui euh, me semble le plus intéressant, c'est de comprendre déjà lesquels, les critères sur lesquels je me suis basée en fait pour faire cette sélection là et euh, de voir en quoi pour le coup c'est pertinent. Alors, euh, si vous voulez bien, je fais pas de grosse introduction, hein, on va passer directement aux critères que j'ai choisis. Les critères que j'ai retenu pour cette sélection là, je ferai certainement d'autres vidéos avec d'autres critères, mais mais disons que pour cette sélection-là, je voulais quelque chose quand même d'un peu structuré, donc j'ai gardé trois critères importants pour moi. Déjà, d'une, j'ai voulu choisir une typologie propre, c'est-à-dire que je me suis intéressée à des blockchains, à des projets crypto-monnaies sérieux. Et quand je dis blockchain, c'est-à-dire vraiment des blockchains, c'est-à-dire qui ont développé un réseau avec une crypto-native. C'est très important, c'est-à-dire que dans cette vidéo, on va voir cinq crypto-monnaies et non pas cinq tokens. Il y a une différence entre les deux. Pour moi, c'est les crypto-monnaies les plus sérieuses sur lesquelles se concentrer, tout simplement parce qu'elles ont une utilité interne. C'est un peu comme si, pour vous donner une image, euh, vous avez votre voiture, plus vous allez l'utiliser, plus vous allez mettre de l'essence. Et on, Vous n'allez pas euh, vous poser des questions à savoir comment, quand mettre le plein ou quoi, vous devez le mettre pour vous en servir. Et donc, mathématiquement, si on prend la loi de l'offre et la demande, hein, qui est derrière l'explication en fait de la valeur des cryptos, celle qui détermine son prix, et eh bien quand on a des crypto-monnaies pareilles, donc les crypto-monnaies natives, on est plus susceptible d'avoir de, de, des crypto-monnaies qui seront à la hausse fatalement, j'ai envie de dire. Pour le deuxième critère j'ai plutôt fait un condensé de tout ce qu'on regarde habituellement quand on veut investir dans une crypto-monnaie, à savoir j'ai regardé l'équipe bien évidemment, c'est à dire le parcours académique ou pas nécessairement académique, mais en tous les cas le sérieux des fondateurs, leur ambition, le projet en tant que tel, c'est à dire quelle était la qualité et le service qu'ils nous proposent et bien évidemment les questions de technologie pure, c'est à dire la vitesse des transactions et les frais associés. Là ce qui nous intéresse c'est d'investir sur le long terme sur des projets de qualité. On parle du principe que une société qui offre de la qualité qui est sérieuse va nécessairement prendre de la valeur et rester sur le long terme comparativement à par exemple des tokens qui sont un peu lancés comme ça, comme des roquettes, qui cherchent que du profit et qui euh, vont peut-être disparaître dans un court ou moyen long terme. Pour le troisième critère qui me semble le plus important ici, j'ai simplement... Euh, Regardez la hausse euh, de progression, si vous voulez, de l'utilisation. En gros, j'ai regardé un peu la TVL sur les applications qui sont utilisées, mais pas seulement, le nombre d'utilisateurs, un peu le... En fait, si vous voulez, l'engagement et la communauté. Eh bien, au risque de vous surprendre, figurez-vous que si je devais retenir qu'un seul critère sur les trois, je pense d'ailleurs qu'il y a une prépondération de celui-ci sur les deux autres, ce serait mine de rien celui-là, c'est-à-dire la confiance, le, le taux d'engagement de la communauté. C'est hyper important et on voit bien avec le temps que euh, ça, que ça détermine beaucoup Beaucoup, beaucoup, non pas seulement le prix de la crypto-monnaie, mais tout ce qui va se passer autour avec l'écosystème, etc. Voilà pour les critères que j'ai utilisés pour cette vidéo. Et maintenant, je sais très bien, je sens votre impatience. Vous vous dites, mais Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle parle cette fille Qu'elle nous donne les 5 cryptos qu'elle pense qui sont prometteuses. Et bien, vous savez quoi On y va tout de suite. Alors, la première crypto-monnaie, euh, j'en ai déjà parlé mille fois, c'est bien évidemment Solana. Alors, c'est pas une, du tout une surprise pourquoi je parle de Solana. Pour Solana, c'est allé très vite. Alors, c'est en même temps une question de timing, etc. et d'une très bonne Communication, euh, marketing je trouve et puis aussi c'était très attendu parce qu'on était de plus en plus frustré avec euh, la congestion d'Ethereum. Vous savez parfois aussi c'est qu'une question de temps, c'était très bien tombé quand euh, Solana est sorti et très rapidement en fait elle a euh, su acquérir enfin attirer des développeurs et des investisseurs. Il y a déjà plus de 400 projets euh, sur dans l'écosystème Solana et puis des projets qui cartonnent. Alors euh, je pourrais tout simplement vous euh, citer par exemple Dex Saber pour ceux qui qu l'utilisent ou Radium ou même l'agrégateur Sony. Euh, et même euh, dernièrement j'ai essayé Marinade que je trouve euh, très, très sympathique aussi pour faire du stacking par exemple. Et les taux de TVL sur ces applications dépassent le milliard, c'est pour vous dire à quel point la confiance pour le coup sur Solana elle est présente. Et c'est aussi une blockchain qui a une grosse euh, vision sur le long terme, c'est-à-dire que son équipe travaille pour faire de nombreux partenariats avec des blockchains reconnues d'ailleurs et, euh, et toucher des secteurs plus demandés comme les, les jeux NFT justement, les NFT tout seul, la, la DeFi. Enfin Solana veut être partout, elle propose une blockchain qui est hyper puissante et d'ailleurs son mécanisme de consensus euh, vraiment on le regarde de près parce que pour beaucoup de personnes ça a été la révélation en fait encore une fois il ya plusieurs types de mécanismes de consensus celui de Solana c'est celui qu'on appelle de proof of history qui fonctionne sur un système de rodatage je vais pas rentrer dans les détails ici et euh, je rappelle simplement que c'est un consensus hybride parce qu'elle s'appuie aussi sur une proof of stake c'est typiquement une blockchain de troisième génération qui résout le fameux trilemme de la blockchain et qui N'a pas besoin de layer 2 pour euh, exécuter, pour être, pour être rapide dans ses transactions. C'est assez incroyable. Enfin, au moment où je vous parle, je vous fais cette vidéo parce que vous savez bien que Ethereum et beaucoup de blockchains utilisent des tas de solutions hybrides pour pouvoir être efficaces. Et là, Solana arrive, et d'ailleurs c'était sa promesse ultime, en disant Moi, sur une simple couche, sur une couche 1, je vais pouvoir être encore plus efficace que vous qui utilisez les deux autres, trois autres solutions. Donc voilà, Solana, moi je suis euh, fan absolu de cette euh, blockchain, même si je sais qu'elle a des défauts, et d'ailleurs, plus je la découvre, plus je vois ses défauts, je vous en reparlerai peut-être dans une vidéo, mais je sais que son langage de programmation Rust, quand bien même il a voulu être écrit pour la foule et puis être facilement utilisable, ça reste quand même une barrière à l'entrée pour les développeurs, je veux dire, si on compare avec le langage de Solidity d'Ethereum... Solana c'est un peu plus difficile d'entrer mais une fois qu'on entre eh bien il s'avère que c'est euh, tout aussi euh, intéressant donc ben voilà Solana pour euh, une personne qui veut investir dans les crypto-monnaies alors c'est pas du tout un conseil financier encore une fois je vais le rappeler dix fois dans cette vidéo mais euh, voilà retenez bien ça en tous les cas ça reste encore un projet une vraie blockchain prometteuse et sérieuse et on en est qu'au début de ce qu'elle peut nous apporter la deuxième crypto-monnaie que j'ai retenue c'est Algorand alors vous avez peut-être euh, entendu parler d'Algorand et de son token qui a pris quand même 800% depuis le début d'année mais c'est simplement une validation du marché, en fait, ce qui s'est passé avec Algorand. Alors la particularité d'Algorand, ça peut vraiment vous faire penser à Cardano pour le coup, c'est qu'il a été fondé par euh, un professeur du MIT, alors qu'il est vraiment reconnu euh, dans le milieu. Il s'agit de Silvio Michali. Il faut savoir qu'il a été lauréat du Turing Award, c'est pas rien, pour ses contributions sur euh, la monnaie électronique, sur la crypto-monnaie, sur les protocoles blockchain, etc. Donc on a affaire à un vrai scientifique, pour le coup, qui a une vision euh, scientiste de la la blockchain alors moi personnellement j'aime beaucoup ce type de fondateurs là je trouve qu'ils apportent quelque chose à la blockchain c'est à dire qu'au delà de la spéculation du fait de gagner de l'argent ou quoi c'est vraiment des mecs qui pensent au moteur, euh, qui ont une vision un peu plus épurée alors je sais pas si je suis naïve ou quoi mais moi personnellement c'est un critère qui est très important pour moi j'aime bien savoir que euh, c'est un projet qui entre dans un domaine universitaire c'est à dire c'est un projet qui cherche à améliorer cette technologie plus qu'à chercher des bénéfices ou autres et il faut savoir qu'en plus des recherches universitaires Algorand propose sur une technologie hyper puissante qui, qui la place même parmi les blockchains les plus rapides et euh, les moins coûteuses. Le mécanisme de consensus d'Algorand euh, repose sur ce qu'on appelle le pure proof of stake, donc c'est une version améliorée du staking qui le rend en plus plus accessible financièrement aux personnes qui veulent être validateurs et avoir des nœuds, etc. Et euh, ce qui est intéressant avec Algorand, là par rapport au, par exemple à Solana, on est encore plus au début, on est encore plus en amont, c'est-à-dire que son écosystème est encore pour le moment, et d'ailleurs ça peut être le défaut euh, au moment où je vous fais la vidéo, c'est que l'écosystème est encore euh, léger et petit, c'est-à-dire qu'elle n'a pas su encore attirer tous les développeurs, même si elle est en cours, elle est en train de le faire. Et là, je vous dis rapidement quelque chose, c'est quelque chose qu'on voit souvent, à croire qu'il y a une corrélation entre les deux, mais plus un projet est intelligent, plus il est issu de chercheurs et d'universitaires, de, de, moins ce projet va être connu dans la sphère publique. Et en fait, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'ils vont moins mettre euh, l'accent en fait, sur l'effort le, marketing, le business development, qui est vraiment nécessaire pour faire cartonner, exploser une donc voilà je refais la parenthèse c'est quelque chose qui est bon à savoir mais ça n'empêche pas qu'ils le font pas tôt ou tard par rapport au tokenomics d'algorand euh, c'est un fait intéressant il y aura 10 milliards de crypto monnaie euh, frappé à jamais et c'est intéressant parce que ça en fait une crypto monnaie si vous voulez euh, déflationniste euh, je le dis comme ça rapidement encore faut-il qu'algorand élargisse son écosystème et à propos de ça il faut savoir qu'elle travaille dessus hein, ils font de nombreux partenariats encore faut-il qu'algorand développe son écosystème ce qu'elle est en train de faire actuellement et d'ailleurs c'est pas vraiment difficile pour elle de d'attirer des développeurs et euh, des investisseurs parce qu'on a affaire à une blockchain très puissante je vous rappelle simplement qu'elle peut euh, exécuter 46 000 transactions par seconde alors que elle n'est encore qu'à sa phase euh, si vous voulez lambda la phase bêta en fait de son projet donc elle a énormément de potentiel dans la mesure où elle va s'ouvrir et par rapport à ça d'ailleurs j'ai vu qu'elle euh, fait de nombreux partenariats toujours plus de partenariats d'ailleurs avec des projets intéressants et euh, aussi elle se dirige vers les paiements transfrontaliers alors ça peut vous rappeler un peu Stellar lui-même qui n'a pas décollé comme on aurait euh, voulu parce que c'est encore une chasse gardée de Visa Mastercard, mais il euh, faut savoir qu'elle euh, se positionne de manière euh, stratégique sur ce marché-là qui est, comme vous le savez, exponentiel. En fait, la crypto-monnaie, un peu comme Ripple, encore une fois, qui se dirige vers cette, euh, ce marché-là, elles ont un potentiel de croissance et euh, en fait une hausse tout simplement. Euh, vraiment, là, on est dans, dans des conditions stratosphériques tout simplement parce que c'est plus de la masse d'adoption, c'est euh, le monde entier en fait, qui euh, serait susceptible de les utiliser. Voilà pour Algorand, blockchain très prometteuse mais euh, sur lesquelles il faut quand même peut-être attendre qu'il y ait encore plus de partenariats. Encore une fois, c'est ce qui va faire certainement son envolée. Mais dès qu'elle ouvre le, les partenariats d'action écosystème et très utilisée, dès qu'elle aura de plus en plus d'applications, là, euh, il y a toutes les chances, toutes les probabilités sont de son côté pour en faire une crypto-monnaie majeure et leader en fait dans la cryptosphère. La troisième crypto sur laquelle j'ai beaucoup investi c'est Avalanche. Alors, c'était très attendu. Vous avez peut-être entendu parler du token AVAX. Là encore, un peu comme pour Algorand et Solana, on est dans des blockchains de troisième génération. Vous en avez peut-être entendu parler parce que la crypto AVAX a pris plus de 2000% euh, depuis le début de cette année. De toute manière, ça a été une année formidable jusqu'à ma jusqu maintenant, au moment où je vous fais la vidéo. Une année de bull run et d'explosion pour pas mal de projets. C'est aussi une année, en fait, où on a mis en place, où on nous a présenté aussi beaucoup de blockchains intéressantes. C'est pour ça, peut-être aussi, que euh, c'est plus difficile de faire le le choix tout simplement. Même si le nom avalanche peut faire peur de prime abord, faut savoir que dans le domaine des crypto-monnaies, la crypto Avax, elle est tout sauf effrayante, au contraire même. Des grands investisseurs reconnus ont investi massivement sur Avalanche, déjà ça donne une visibilité quand on fait ça et aussi ça montre la confiance, la fameuse confiance dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire quand des grands investisseurs crypto mettent de l'argent sur la table en disant « allez-y, euh, voici, voici ce que vous avez pour vous développer », ça montre indirectement qu'ils leur font confiance et surtout qu'ils les soutiennent pour se développer euh, à plus grande échelle. Via la fondation Blizzard qui a investi plus de 200 millions d'euros, ce qui est énorme, c'est pour justement permettre à Avalanche de pouvoir incuber des projets crypto alors c'est un peu leur ambition en fait c'est d'avoir un, une sorte de Y combinator hein, pour ceux qui connaissent dans les startups classiques et donc là d'ailleurs si vous êtes un entrepreneur qui cherchait une blockchain sur laquelle vous pouvez recevoir des fonds et en plus des conseils etc et de marketing et, euh, et tout le packaging complet c'est typiquement ce que veut proposer avalanche vous aurez compris à quel point c'est intelligent de faire ça parce qu'en faisant cet incubateur là elle va attirer bien sûr des entrepreneurs mais surtout des développeurs qui vont développer des DApps et donc faire grandir les Écosystème. Donc, par exemple, par rapport à Algorand, il s'avère qu'Avalanche était un peu plus, on va dire, intelligente d'un point de vue du marketing. Euh, et puis, tout simplement, peut-être qu'elle a réussi à mieux pitcher son projet, sa blockchain, auprès d'investisseurs reconnus. Donc, voilà, avec ce fonds d'investissement et cet incubateur, on est quand même, on a de grosses, on a de fortes chances à ce que euh, le, le crypto à vague soit de plus en plus utilisé et donc qu'il prenne une belle valeur. Vraiment, moi, Avalanche, j'ai investi, j'ai envie de dire, les yeux fermés dessus. Même si ça ne suffit pas, encore une fois, pour avoir des certitudes. On n'est jamais sûr de rien. En tous les cas, sur la DeFi, les applications enregistrent des TVL qui sont phénoménales, très importantes. Et en plus, elles le font rapidement. Là encore, ça montre que les utilisateurs sont nombreux, qu'ils participent et qu'ils font confiance à ces applications. C'est un excellent indicateur. En gros, si vous voulez, là dans l'optique d'un investisseur, c'est vrai qu'Avalanche, là, elle coche toutes les cases, un peu comme Solana, il y a quelques mois en avant aussi, on pouvait prédire un peu sa hausse fulgurante. Je m'arrête là sur Avalanche, même s'il y a beaucoup de choses à dire, tout simplement parce que je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un peu peu comme on utilise le wallet etc et surtout euh, j'ai hâte de vous présenter la prochaine euh, crypto monnaie sur laquelle j'ai beaucoup investi aussi il s'agit de terra blockchain terra et luna blockchain euh, pour vous dire la vérité moi au départ quand on m'en avait euh, parlé quand j'ai découvert en fait le white paper et le projet ça a été peut-être la blockchain sur laquelle j'ai eu plus de difficultés à comprendre tant ça m'a paru complexe de prime abord mais en fait après euh, c'est très facilement compréhensible en gros elle a mis en place deux crypto monnaies dont un stablecoin qui est le terra qui est indexé sur l'USD sur dollar et puis le Luna qui est pour le coup un token volatile. Et en fait les deux fonctionnent de façon interdépendante et c'est pourquoi d'ailleurs ils les ont appelés Terra et Luna pour faire référence à l'équilibre qu'il y a entre la Terre et la Lune qui sont interdépendantes L'algorithme derrière est d'une beauté euh, mathématique surprenante et c'est ce qui permet en fait de réduire la volatilité, on a envie de dire endémique des euh, tokens et des crypto-monnaies de manière générale. En gros ce qu'il faut comprendre derrière cet algorithme c'est qu'à chaque fois qu'on veut créer un UST, donc le stablecoin indexé sur le dollar le Tera, on va devoir burner, enfin brûler en fait le token Luna. Vous voyez l'interaction entre les deux et en fait c'est ce qui permet d'équilibrer le prix de Luna automatiquement. Et en fait quand on regarde un peu plus, ça permet aussi de le mettre en croissance perpétuelle, j'ai envie de dire, enfin d'autant plus s'il il y a une demande toujours plus grande pour les UST. Donc cet algorithme là qui permet de réduire la volatilité, il a aussi d'autres principes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va vouloir créer donc des UST, il y aura des frais de transaction. Et ces frais de transaction seront versés aux opérateurs du réseau. Donc, vous voyez, vraiment, c'est une blockchain. Euh, je vous l'ai dit, hein, au départ, moi, je pas tout bien compris. Mais une fois que j'ai compris, j'ai trouvé ça surprenant, extrêmement intelligent, intelligent et puis viable. il faut savoir qu'il n'y a pas que ça à retenir de Terra Blockchain. Il y a aussi d'autres choses. Il faut savoir pour, que, pour le coup que euh, son fondateur, derrière, c'est un PDG. Donc, on est en Corée du Sud. C'est un PDG qui a vraiment une vision business pour le coup. C'est-à-dire qu'il a fait plein de partenariats. Et là encore, il se dirige vers des marchés de niche c'est-à-dire que Terra Blockchain, elle travaille déjà en collaboration, mais étroite collaboration avec des services de paiement en Asie, hein, puis en Corée du Sud. C'est-à-dire que là, euh, la FinTech pour eux, c'est pas simplement un objectif, ils ont déjà mis un pied dedans. Par exemple, ils collaborent avec des applications qui sont déjà utilisées dans, dans des magasins, dans des boutiques en Corée du Sud, et là où ils vont intégrer euh, Terra Blockchain. Donc c'est vous dire, le potentiel de croissance de cette crypto-monnaie-là, il est juste effarant, surtout en Asie, euh, dans un premier temps, en tous les cas. Et euh, de la même manière aussi ils ont un incubateur, c'est-à-dire qu'ils recrutent aussi des investisseurs. De toute manière, toutes les blockchains dignes de ce nom, c'est ce qu'elles veulent. Hein. Recruter le plus possible d'entrepreneurs et d'investisseurs qui vont déployer des DApps sur leur blockchain afin de faire grandir justement l'écosystème et la demande pour cette crypto. Je ne vais pas m'étendre plus sur Terra Blockchain. Là encore, je prévois une vidéo plutôt tuto. Mais il euh, faut savoir que c'est un excellent cas d'école. Je pense que si je devais donner des conseils à un investisseur, enfin un entrepreneur qui voudrait euh, lancer une blockchain ou une DApp, je pense qu'il faudrait qui regarde très clairement la feuille de route de Terra Blockchain. Tout ce qui, toutes les étapes qu'ils ont mis en place, en fait, toute leur feuille de route, le plan d'action est hyper intelligent de A à Z, que ce soit dans la création, la conception de la blockchain, jusqu'à sa mise en place, jusqu'à jusqu l'attraction qu'elle a pu avoir avec les utilisateurs et comment elle se projette sur le long terme. Vraiment 10 sur 10 pour Terra Blockchain. D'ailleurs Terra Labs, hein, qui est derrière euh, Terra Blockchain, a réussi à lever plus de 150 millions auprès d'investisseurs, encore une fois reconnus. C'est vous dire que des deux côtés terra blockchain a tout compris c'est à dire autant elle séduit les investisseurs que les utilisateurs et on a pu le voir par exemple avec les diap enfin euh, et les montants de tvl verrouillés, ça a été euh, vraiment incroyable c'est à dire elles ont eu des succès très rapidement en quelques mois il y a des milliards qui ont été bloqués alors que la blockchain est vraiment récente alors que elle n'est pas encore vraiment très connue et ça veut dire que très rapidement elle a euh, suscité la confiance encore une fois je vais pas revenir dessus vous savez à quel point c'est important voilà pour pour, euh, Terra blockchain hein, pour moi euh, ça reste un excellent investissement jusqu'à maintenant maintenant on va finir avec la dernière euh, crypto monnaie je suis désolée la vidéo euh, commence à devenir longue euh, on va parler de Phantom. alors fantôme vous avez peut-être aussi entendu parler parce que de toutes les euh, crypto dont on vient de parler c'est peut-être celle qui a fait la plus grosse explosion depuis le début d'année avec plus de 13 000%, quelque chose comme ça enfin quelque chose de démentiel alors ce qui est intéressant avec Phantom, euh, et je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'elle plaît beaucoup qu'elle séduit c'est qu'elle est un peu plus hein, euh, original quand elle veut euh, résoudre comme les autres le trilemme de la blockchain c'est à dire que là elle va pas tant s'intéresser à un mécanisme de consensus différent ou quoi mais elle va voir aux origines même des problèmes de la blockchain et là en l'occurrence elle a mis en place un nouveau protocole qui est le protocole de l'akésis, protocole de l'akésis qui est une version améliorée des protocoles qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. Là ce qu'il faut retenir c'est qu'elle a touché un point sensible qu'elle a apporté une solution concrète très intéressante du coup pour les développeurs qui trouvent que son cadre de travail est très agréable. Là encore, c'est pas du tout un détail. Hein. Plus il y a de développeurs, plus ça marche. Je fais que de le répéter, mais j'espère bien que ça, ça, ça va rentrer. Euh, par rapport à l'équipe, là encore, on a affaire à un ingénieur qui est euh, sud-coréen. Hein. C'est vous dire qu'en Asie, ils sont vraiment en avance euh, dans les crypto-monnaies, hein, comme vous le savez déjà. Et La particularité de l'équipe de Fantôme, c'est qu'ils ont une grosse connaissance concrète, euh, concrète, empirique de la blockchain par rapport aux autres projets qu'on a pu voir où il, y a pas mal de, où il y a plusieurs profils. Là, on a affaire à des mecs qui ont codé pas mal de blockchain. Et plus encore, même leur vision du business, elle est vachement plus euh, réaliste et concrète que les autres. Par exemple, le projet qu'ils ont mis en place, enfin sont sur lequel ils sont en train de travailler, c'est de mettre une CBCD, donc une monnaie étatique numérique du pays du Tadjikistan. C'est-à-dire que, tiens, vous faites un pays qui veut vraiment lancer sa crypto-monnaie étatique et bien qui va passer par la blockchain fantôme pour la mettre en place. Et d'un point de vue du... <rire> Cette histoire du Tadjikistan, ça en dit beaucoup en fait sur la, la conception de business de euh, cette blockchain-là. C'est-à-dire que là, on va même plus loin que les fintechs, on va carrément dans une monnaie étatique qui sera utilisée bien nécessairement, où, où il y aura peut-être des frais de réseau, etc., qui fonctionneront avec le FTM, la crypto de Phantom. Voilà, ça c'était une information importante, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que ça, c'est pas l'unique projet sur lequel elle travaille. D'ailleurs, on peut le voir sur des filles Yamaha, etc., il y a de plus en plus de projets de jeux NFT, etc., qui sont lancés sur Phantom, ce qui indique encore une fois une belle progression à venir. Voilà ce qu'il fallait retenir de Fantôme. Mais euh, là encore, je prévois une autre vidéo. Maintenant, euh, je pense que la vidéo est vraiment trop longue. Je pense que j'ai perdu la moitié, les trois quarts des personnes qui ont commencé à regarder cette vidéo. Et si vous êtes là, écoutez comme à votre habitude, je pense que c'est très bien pour vous. Ça montre que euh, vous vous intéressez aussi au dessous des cartes. Et pour la conclusion, rassurez-vous juste une ou deux phrases pour vous dire que je vous ai présenté cinq projets, mais euh, dans l'idée, j'en avais plein d'autres. Il y a plein d'autres projets encore plus intéressants être mais j'avais voulu être un peu plus structurée dans celle-ci. Euh, J'aurais voulu vous parler de Polkadot, par exemple. En tous les cas, pour celle-ci, euh, j'avais envie de vous montrer des blockchains sur lesquelles j'ai investi plutôt massivement et sur lesquelles je suis plutôt sereine, c'est-à-dire que euh, je regarde pas mes positions, je hodle tranquillement, je suis quasiment sûre qu'elles vont prendre de la valeur sur le, sur le long terme. Donc voilà, long terme, pour moi, c'est vraiment 2, euh, 3 ans, 4 ans. Euh, on n'est pas dans, dans un projet dans lequel j'avais de, je veux retirer mes cryptos dans deux mois. Voilà, qu'on soit bien clair. Aussi, bah, je suis curieuse de savoir si vous avez investi dessus, s'il y a d'autres projets qui vous intéressent. Et puis, euh, voilà, je vous remercie de regarder ces vidéos, si longues soient-elles. J'espère que ça vous aide à, à prendre de meilleures décisions. Mais euh, n'oubliez pas que ce n'est pas des, des conseils financiers, encore une fois. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao